J'ai vu des, des personnes s'approprier le lieu, venir proposer des idées de, de projets et voir comment chacun, chacun d'entre eux pouvait se retrouver dans cet espace-là. À partir du moment où on ouvre cet espace, à partir du moment où les gens savent qu'il existe, ils vont venir l'habiter, ils vont venir y amener ce, un peu de qui ils sont, un peu de ce qu'ils veulent faire, un peu de leurs rêves, un peu d'eux-mêmes. De, De Donc, on est venu travailler ici, puis on a installé notre bande au, au jubé, en colloque avec euh, l'organiste de l'église. Euh, commencer la résidence sans... ouais. Tu peux aussi Oui. Ouais. Euh, ouais. un Je ouais. ouais. mets les... Alors, euh à l'équipage, de dire est-ce qu'on peut avoir un modèle pour la collaboration, la co-création, la mise en action, euh, qui est simple et fonctionnelle et qui a une puissance de faire entrer dans la culture, de, donc, dans l'auto-organisation et l'approche démocratique. Donc ça joue un peu sur les deux niveaux, un pour euh, comment faire des choses, puis aussi un, un processus d'entrer de, de, de, de dans une nouvelle culture de fonctionnement. J'ai pris connaissance du processus par l'intermédiaire d'un ami. Puis là, je me préparais à venir euh, pour la troisième semaine. Mon intérêt pour euh, l'église Saint-Marc ici, imaginons Saint-Marc, c'est que moi-même, je suis dans une démarche euh, pour euh, la reprise en, en charge euh, des églises, puis leur donner une nouvelle vocation. Plus multifonctionnel, mais de garder l'aspect du sacré dans les églises. Donc, ça demande des églises, ça demande comme un temple, mais multifonctionnel. Qu on qu'on peut en profiter pour partager nos différentes croyances, nos philosophies, puis rappeler le sens du sacré. Tout. Puis là, je vois qu'ici, à Saint-Marc, ils sont rendus à une étape un peu plus loin de qu ce que nous, on a atteint dans notre propre projet. Puis je viens m'inspirer de, de ça. De ce que j'ai observé, mon bilan, je trouve que c'est super bien parti. Il y a des gens sérieux qui ont des bonnes idées. Il y a des gens qui veulent vraiment que ça fonctionne. Puis je trouve que c'est super positif. comme on veut? Quand on part ça sous forme d'organismes à vie non ou euh, coopérative ou euh, entreprise collective, il faut se dire que les autres partenaires ou les autres membres sont là aussi pour essayer. À tous les vendredis, c'est une journée de formation dans un cercle d'apprentissage, le démarrage d'entreprise en création sociale. Puis, habituellement, euh, ben, on a nos journées de cours euh, dans un autre lieu. Et parce qu'on savait que le site Saint-Marc était ouvert, était, était un espace disponible. On a décidé juste de venir faire notre journée de formation ici même à Saint-Marc. On a demandé, bon, quel est l'impact d'être ici aujourd'hui, juste en changer de lieu, qu'est-ce que ça nous fait? Tout le monde avait une, une pas juste une joie, mais une espèce de, de respect d'être dans ce lieu. Le cercle était, et bon, et une ouverture aussi en, en raison de l'espace, de l'environnement. C'est comme s'il y avait une ouverture beaucoup plus grande que quand on est dans une pièce plus petite, mais aussi un, un calme. On a senti, on a nommé aussi une écoute euh, des autres qui était un peu différente aujourd'hui, probablement influencée en grande partie par, euh, par ce calme. Et on, ça ne pas de du tout, mais quelqu'un du cercle a aussi dit, imaginez, des euh, gens construisent ça, nous qui voulons construire à différents niveaux, à différentes échelles, un projet, un, un démarrage d'entreprise. Si on réussit à faire des choses comme celle-là, on est sûrement capable nous-mêmes de construire aussi d'autres beaux projets dans nos entreprises. Donc, il y avait aussi une inspiration, le lieu était une inspiration pour moi. Je veux dire, avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, oui. puis j'aimerais clairement pouvoir fréquenter un lieu qui ressemble à ça euh, de façon régulière. Il y a comme un lien peut-être indirect ou direct sur, euh, sur le, la mission du service que je veux développer et peut-être un lieu comme ici. Euh. Ah, peut-être que je devrais m'installer mon bureau ici.